Avec la Roma, Ferrari a poussé l'enveloppe du design jusqu'au bout et l'a réussi. Il livre à tout point de vue et peut être le meilleur quotidien de Maranello de tous les temps. Un nouveau design audacieux auquel personne ne s'attendait une expérience Ferrari à part entière très rapide, avec un équilibre de conduite et un confort de conduite sublime. La Ferrari Roma s'inspire des grands tourers GT des années 1960, comme la 250 GT lusso et la Berlinette. C'est le design le plus contemporain et l'un des plus audacieux de Flavio Manzoni et du Ferrari Centro Style. C'est une Ferrari pas comme les autres, brisant les règles de conception ancrées dans l'ADN de la marque. Mais lorsque vous plongez plus profondément dans l'histoire du cheval cabré, l'héros on incarne plus de ce passé, historique que vous ne pourriez l'imaginer. Sans aucun doute, la calandre en nez de requin de la Lusso est un signe de conception évident sur la Roma, mais plus loin. Il y a aussi la Ferrari 735 S Monza Spider de 1954 de Scaglietti, ainsi que la Spider 375 Messieurs l'autre influence que Ferrari cite sur l'apparence de la Roma et le style de vie italien des années 50 et 60 lui-même, une résurgence de la Dolce Vita. Combinez ces influences et vous avez tous les indices avec lesquels créer une voiture aussi unique que la Roma, des sièges de plus d'eux et de la forme du coupé Fastbox à la calandre en nez de requin. Tout s'harmonise magnifiquement dans ce qui est sans doute la Ferrari de série la plus moderne. Malgré le badge et même la plaque signalétique, il est peu probable que la Roma séduise les fervents de Ferrari attachés au V12 et aux voitures de sport à moteur central. Franchement, avant de passer du temps au volant, je me serais mis dans cette catégorie. On remarque par leur absence tout signe d'écusson Ferrari sur les panneaux trois quarts avant, conçu de cette façon dans le seul but d'attirer les yeux sur les panneaux latéraux ultra lisses de la Roma. Cette même pureté discrète est également affichée à l'arrière de la voiture, grâce à un aileron arrière actif largement caché intégré dans la lunette arrière elle-même. Inutile de chercher un bouton pour le monter ou le descendre, il ne se déclenche qu'à 100 km par heure et peut se régler sur trois positions. Pour vous donner une idée de l'efficacité de l'ensemble du système, L'aroma génère 95 kg d'appui de plus que la Portofino en utilisant des générateurs de vortex sur le sous-bassement avant ainsi que sur l'aileron arrière, qui aident tous deux à équilibrer la voiture et à réduire la traînée à l'avant. Revenons à l'arrière de la qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant de Ferrari et caractérisé par les ensembles de feux arrière ultra minces qui ont remplacé les boîtiers de feux ronds plus traditionnels. Avec le recul, c'était une fenêtre sur l'avenir de la marque car le même style est également apparu sur les dernières Ferrari à moteur central comme la science-fiction 90 Stradale et la 296 GTB qui n'est pas encore sortie. Aussi belle que soit la Roma, dites-moi que je me trompe, c'est une Ferrari, et par définition pas lente. Décidez-vous du design, mais je peux dire que la Roma est spectaculaire dans le métal une fois que vous avez eu la chance d'apprécier les courbes et les indices du passé, ainsi que la volonté de pousser l'enveloppe du design plus loin vers le bord. Il Grandit en vous au fur et à mesure que chaque heure que vous passez avec lui passe. Je suis maintenant totalement abasourdi. Combien coûte la Ferrari Roma? Le prix de la Ferrari Roma est de 4 millions de dirhams marocaines avant les frais de route, tandis que le cabriolet Portofino d'entrée de gamme commence à partir de 4 millions 10 000 dirhams marocains plus les routes. La Ferrari Portofino TEM récemment lancée et mise à jour. Exige une prime raisonnable pour sa dynamique plus ciblée en demandant 5 millions dirhams marocaines avant la conduite sur route. La Roma n'est pas sans rivaux, dans le département des coupés, à savoir l'Aston Martin DB11 V8, 4 millions dirhams marocains, la Bentley Continental GT Coupé V8, 4 millions 100 000 dirhams marocains, et la Mercedes AMJ GTR, 3 millions 700 000 dirhams marocains, en tête de liste. Tandis que même la Porsche 911 Turbo est un concurrent à 3 200 000 dirhams marocains. Qu'est-ce que tu obtiens Il serait faux de juger une nouvelle Ferrari au niveau du kit standard, car beaucoup d'entre eux sont des commandes sur mesure avec un certain nombre d'options supplémentaires ajoutées pour mieux personnaliser l'achat. Avec des modèles plus abordables tels que le Roma, vous pouvez vous attendre à tout le kit dont vous avez besoin si vous avez la chance de l'appeler quotidiennement. Le kit standard comprend tableau de bord entièrement numérique de 16,0 pouces, infodivertissement à écran tactile de 8,4 pouces de style portrait, navigation par satellite, jante en alliage de 20 pouces, système audio JB et la 8 haut parleur, volant à réglage électrique, climatisation à deux zones, frein en céramique composite avec étrier peint, capteur de stationnement avant et arrière, phare et feu arrière à DEL automatique qui laisse entrée et démarrage, siège avant à réglage électrique, rétroviseur intérieur à atténuation automatique, radio numérique, DAB+, pédale sport en alliage, essuie-glace à détection de pluie, rétroviseur extérieur électrique avec fonction chauffante et rabattable, appairage de téléphone Bluetooth, pas Apple CarPlay ou endroit d'auto, revêtement en cuir partiel. La Ferrari Roma est-elle sûre Ferrari comme presque tous les autres constructeurs automobiles exotiques, ne testent pas ces véhicules en collision compte tenu du coût de construction de ces voitures. Cependant, l'équipement de sécurité très standard à bord de notre testeur Roma comprend airbag frontaux pour le conducteur et le passager, airbags latéraux pour la protection de la tête avant. De plus, notre véhicule d'essai était également équipé du pack ADA en option comprenant le freinage d'urgence autonome l'avertissement de sortie de voie avec reconnaissance des panneaux de signalisation, la détection des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière et une caméra à vision panoramique. L'aroma bénéficie également du dernier contrôle d'angle de dérapage, d'anti-patinage et de contrôle de la dynamique du véhicule de 6 sixième génération de Ferrari avec le commutateur manettino sur le volant. L'arôme du cuir de Ferrari est toujours enivrant, et l'intérieur de l'aroma n'est pas différent. Cette peau est partout à l'intérieur de notre testeur du sol au plafond si vous comptez les tapis en cuir bar oblique moquette en option avec Roma en relief sur le côté. Belle. C'est la même histoire avec le volant en fibre de carbone bar oblique cuir, avec des palettes de changement de vitesse extra longue et un interrupteur manettino entièrement éclairé avec un inquiétant marquage ESCOF à son extrême droite. C'est tout pour les commutateurs physiques et les cadrans. Le reste de l'appareillage est entièrement numérique. Un mélange de boutons capacitifs et de coussines haptiques. Même les ouvres-portes sont actionnés par ces boutons, tout le reste, y compris le bouton de démarrage barre oblique arrêt, est capacitif, dans ce cas, sur le volant lui-même. L'écran tactile central de 8,4 pouces semble plus grand que sa mesure ne le suggère et le système est rapide et facile à naviguer pour les débutants. La pièce maîtresse, cependant, est l'affichage de l'instrument numérique surdimensionné qui est configurable à l'infini. Bien qu'il se passe beaucoup de choses autour du compte tour situé au centre qui affiche également la position de la vitesse. Le fait que Ferrari soit aligne sur le front numérique demande un peu de temps pour s'y habituer, mais une fois que vous l'aurez compris, vous vous retrouverez à changer d'affichage périodiquement, juste pour s'adapter aux conditions de conduite ou à votre humeur. Ferrari dit que le passage au numérique avec Roma consiste à les yeux sur la route, les mains sur le volant. C'est une décision audacieuse comme le design extérieur et est susceptible de plaire à un nouveau type d'acheteur ferrari je pense aussi que les purs et durs apprécieront aussi le